« Bonjour, je m'appelle Sébastien Marc, euh, mon métier c'est flûtiste, je joue la, la flûte avec, euh, c'est euh, un instrument qui est souvent évidemment utilisé en musique baroque, euh, mais je joue un instrument donc, qui, est, euh, qui se décline dans une grande famille, peut-être celle qu'on connaît le plus c'est cette flûte, euh, c'est la flûte soprano, euh, mais vous allez voir qu'il euh, y en a de toutes les tailles, que j'utilise dans mon métier de flûtiste en fonction du, de la musique que je joue. Donc euh, je vais utiliser pour jouer plus tendre ou de la musique plus joyeuse, pour imiter les oiseaux, euh, pour euh, de la musique plus sérieuse, de la musique peut-être plus actuelle ou de la musique encore plus ancienne. Euh, voilà, c'est vraiment le choix de tous mes instruments. Et je vous propose de les découvrir un petit peu ensemble. Alors, celle-là, elle s'appelle la flûte à bec soprano. Donc la flûte à bec, c'est très simple. C'est un instrument, c'est un tuyau avec des trous. Et euh, ben, vous avez certainement déjà soufflé dans une flûte. Vous avez peut être des bons souvenirs, j'espère pour vous. Et voilà, euh, ben on souffle ici. En plus de ça, il y a quand même évidemment mes doigts qui rentrent en ligne de compte, qui se servent de ces trous pour boucher. Ça, c'est comme beaucoup d'instruments avant. Et puis une chose qu'on voit un petit peu moins quand on connaît moins les instruments avant, c'est qu'à l'intérieur j'ai ce petit muscle qui est la langue et qui sert à faire les articulations. Je vous montre un petit morceau de Van Eyck pour vous montrer. Vous avez dû entendre que on voit rien, mais à l'intérieur, il y a ma langue qui est vraiment très active. faire plein de choses à l'intérieur et ça c'est un outil génial c'est un peu comme l'archer des violons ou évidemment les doigts des pianistes ou des, des clavieristes tous les musiciens se servent de, de, de, de, de, de tout leur corps en fait pour, pour s'exprimer avec leur instrument donc voilà ça c'est une flûte qui est assez simple euh, d'aspect extérieur euh, et c'est vrai qu'on s'intéresse pas toujours à ce qui se passe à l'intérieur de la flûte c'est à dire que le tuyau il n'est pas tout droit comme un tuyau normal mais en fait souvent il part un peu en se rétrécissant entre la tête de la flûte puisque ça s'appelle la tête et le le, le le pied de la flûte puisque sur d'autres flûtes par exemple on a un petit un petit pied qui est amovible Hop, ça se démonte voilà évidemment la tête se démonte aussi ça c'est une autre euh, petite flûte soprano mais elle est de type plus baroque, vous voyez qu'il y a des jolies décorations comme sur un comme sur un pied de chaise, comme sur un meuble de l'époque. Et donc ça, ça s'appelle une six flûte. Euh, C'est une flûte soprano, peut-être un tout petit peu plus légère. Euh, je vous montre un petit exemple. encore un morceau de, du même compositeur que le morceau précédent, Van Eyck, un, mor, un compositeur hollandais, qui s'appelle le rossignol anglais, donc qui imite beaucoup les oiseaux. Je peux vous montrer une flûte encore plus petite, qui est ma flûte avec Sopranino, pour lequel Vivaldi a écrit beaucoup de, de concertos. On connaît peut-être euh, un concerto avec un, un mouvement lent sublime, donc très aigu, peut-être un peu perçant, mais qui est finalement assez, assez fascinant comme instrument, parce qu'on en est beaucoup avec le souffle du flûtiste. Pour nous, le souffle, évidemment, c'est important. On, on dit quelquefois que la flûte, c'est le reflet de l'état intérieur du flûtiste, c'est-à-dire que si vous êtes calme, si votre souffle est, est posé, euh, la musique qui va sortir de votre flûte va être euh, à l'image de votre état intérieur. Alors on va peut-être passer à des flûtes plus grandes. Euh, ça c'est une flûte qui est beaucoup, beaucoup utilisée en musique baroque. On appelle ça la flûte alto. Les Anglais l'appellent la treble recorder ou la common flute. Alors la flûte alto, c'est celle pour laquelle il y a le plus grand répertoire qui a été écrit. Euh, on a des grands, grands compositeurs qui ont Écrits pour notre instrument, qui était très amoureux de, de la flûte à bec alto, euh, comme par exemple Jean-Sébastien Bach, j'ai cité Vivaldi tout à l'heure, Georges Friedrich Händel, euh, qui ont écrit des œuvres magnifiques où ils utilisent la flûte soit comme un instrument de berger, donc euh, pastoral, euh, soit souvent, chez Bach par exemple, comme l'instrument de la mort paisible. C'est jamais triste en fait, c'est toujours une mort qui est euh, euh, paisible et finalement une sorte de délivrance. Il y a, un, il y a une très belle cantate de Bach qui s'appelle l'Actus Actus Tragicus, où ça commence par une, un morceau instrumental avec deux flûtes à bec, deux flûtes douces, deux viols de gambe et basse continue, c'est-à-dire l'instrument qui fait l'accompagnement dans les graves. Et je termine pas le morceau, mais vous, vous l'écouterez chez vous. La flûte avec alto aussi, c'est une flûte qui est, qui peut avoir beaucoup de, beaucoup de caractère, beaucoup de pêche. Il euh, y a des concertos encore de Vivaldi où la flûte est utilisée comme un instrument de réveil, par exemple. Euh, le, la note La fin de la note c'est un mouvement Allegro, comme disent les Italiens, où la flûte euh, se réveille et le, le celui qui a rêvé toute la nuit, qui a eu des cauchemars, des rêves, des fantasmes même, fantasmi, dit Vivaldi, se réveille. C'est un instrument que les compositeurs de notre époque aiment beaucoup, parce que, euh, mais toute la famille des flûtes à bec d'ailleurs, mais beaucoup la flûte alto, parce que c'est un instrument qui est très direct au point de vue des, des attaques, euh, de la faculté de commencer le son, de la faculté aussi, puisqu'on n'a pas de clé sur nos trous, de, de varier la hauteur du son, on appelle ça un glissando. Ou bien un avec un peu une imitation de la percussion. Aussi, euh, des choses où on peut faire plusieurs sons à la fois. Ça ne va pas être très joli, mais vous allez voir qu'il y a un, un, un côté un peu, euh, euh, un peu riche. avec des choses qui, qui, se, qui, qui donnent une grande richesse pour le son et, et qui donnent une qui remplissent la salle. On peut aussi d'ailleurs utiliser, puisqu'on a deux mains, deux instruments à la fois. Alors, c'est le moment de vous montrer ma flûte ténor. La voilà. Et je vous ai promis deux instruments à la fois, je tiens promesse. faut que je vous fasse entendre quand même un peu la flûte ténor. Alors la flûte ténor, bon, c'est une, une flûte évidemment plus grave, plus longue. Ça, c'est toujours comme ça en musique. Plus un instrument prend de la place, plus le tuyau est long, plus les sons vont être graves. Euh, vous voyez sur un orgue, les grands tuyaux, c'est ceux qui produisent ces sons qui nous font des vibrations euh, jusque dans le, le, les tréfonds de l'estomac. Et euh, les petits tuyaux vont faire tous ces sons qui sont évidemment plus aigus. Euh, ça se voit moins sur les instruments à cordes parce que leurs quatre cordes sont l'une à côté de l'autre. Mais si vous regardez le diamètre de la corde, le plus le diamètre est petit et plus le son va être aigu. Donc quelques exemples de la, de la flûte ténor. Donc le son est plus chaud, plus, peut-être plus, plus moelleux aussi, euh, peut-être plus... plus, plus, plus euh, il y a quelque chose de plus sérieux. C'était un petit tour de la famille des flûtes. Euh, bah J'espère que ceux qui jouent de la flûte, dans, ceux qui nous écoutent, vont aller tout de suite chercher leur flûte dans leur placard, où elle dormait depuis si longtemps, et ils vont rejouer tout leur répertoire.